Oh Prends-le Prends ce livre et lis-le Tu verras, ça va te cultiver Il y a de l'action, du suspense, des sentiments de tristesse et d'amour Non, ne le prends pas Il n'y a pas assez d'action, de sentiments, va plutôt jouer à l'ordinateur Ne l'écoute pas Lis cette BD C'est mieux que les jeux vidéo Et en plus, il y a une belle histoire d'amitié non, crois-moi, rien que le titre, La tristesse de l'éléphant, ça donne vraiment pas envie de le lire. Ne l'écoute pas, t'as dit -je. il n'y a que 76 pages dans cette BD, on peut les tourner très rapidement sans s'en rendre compte. Non, n'écoute pas, il y a plus de 200 pages, crois-moi. Il n'y a que 76 pages d'autonomie et de bonheur pour les lecteurs, même si 200 pages auraient été mieux. Déjà une page c'est déjà trop. Mmh.